Je détecte des traces de données vidéo. Très bien, récupère-les. Elles sont endommagées, mais je peux tenter de réparer. Ok, on fait comme ça. Moi, je continue l'exploration. On n'a pas trouvé grand-chose. Et tes données, ça donnait quoi Oui, je viens de finir la récupération des données. Très bien, montre-moi ça. Bonjour, je suis Hardisk, Bonjour. et j'apprécie la marque Rhinoshield. Shield. Très fort. Ça, euh, non. Ça, c'est refusé, euh, tu arrêtes immédiatement. Je pense qu'il Ah oui C'est une vidéo interactive. Ça, c'est pour ton frère, pour ta mère, ton cousin, ta soeur, ton chien. J'ai du Rhinoshield pour tout le monde. Ah, ah, ah, ah eh mais il nous voit, là Non, c'est mort. Ah, bah non. Oui, de ouf. Mais c'est une de notre gueule Ah, oui ah oui, là d'accord, ok, là je veux bien. Je crois que ce gars-là va gagner le concours RhinoShield X Hardisk le plus gros concours de France. C'est mon pistolet à rien. Je tire des balles et il n'y a rien du tout qui se passe. C'est bizarre, j'ai un sentiment de malaise avec ce type. Ok, c'est malaise, c'est malaise, je prends l'ascenseur à malaise. Désolé, je là je, je pouvais juste pas, enfin c'est pas possible quoi. C'est fini, les données n'ont pas l'air intelligentes. Juste une retranscription. Elle ne dialogue pas avec son environnement. Peut-être que la compréhension de ces données nous échappe totalement. Je ne veux pas la montrer au prof. Ça va m'a pas l'air important et puis je n'ai pas envie de passer pour un coup. Non, et je vous rejoins. Allez, y retourne. Et... T'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos explosies, donc si tu ne veux pas les louper, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu as trouvé une le travail t'a caché Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus